Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exemple, une piste. L'objectif de cet exemple, c'est de vous montrer un accès simple à la bibliothèque de morceaux, de voir comment ensuite on exploite une liste de morceaux pour passer d'un morceau à l'autre. Bref, on va jouer avec des MP Media Picker Controller et des MP Music Player Controller. Alors attention, bien évidemment, ce genre de choses, ça plante, enfin bien évidemment, non, mais ça plante sur le simulateur parce que le simulateur n'a pas de bibliothèque de musique qui lui est associée. Donc cet exemple, vous ne pouvez le faire tourner que sur un terminal physique. Regardons comment fonctionne mon exemple donc ici euh, j'ai une application très simple euh, je vais euh, lancer le choix d'une piste et comme c'est la première exécution de mon application il me demande l'autorisation d'accéder à lui. donc évidemment je vais la lui donner là ici je peux annuler il ne se passe rien euh, ici je peux relancer le choix d'une piste vous voyez qu'il me dit me demande de sélectionner un morceau donc je peux y aller par exemple par les morceaux je peux ici sélectionner celui là et à ce moment là il est en train de lancer l'exécution et puis là il m'a affiché le morceau que j'ai sélectionné et puis là je peux faire suivant j'arrive à la fin puisque j'ai sélectionné simplement un morceau bien évidemment là je vais sélectionner plusieurs pistes donc ici je vais retourner sur les morceaux euh, on va euh, recommencer par celui-là. Ici, je ne sais pas. On va choisir euh, ben celui-là. Et puis ici, on va choisir euh, celui-là. Et puis par exemple, ben voilà celui-là et celui-là. Et puis voilà. Eh bien, on va lancer. Et puis maintenant, lorsque je vais passer au suivant, eh bien, je change de piste. Bon, j'ai des effets de lag qui sont liés à Airplay. Vous voyez. Donc, je continue jusqu'à ce que mon dernier morceau s'exécute. C'est aussi simple que ça. Regardons le View Controller. En fait, euh, j'ai tout mis dans le View Controller dans cet exemple. Et là, euh, on va faire un petit peu d'objectif C, euh, j'en fais encore un petit peu de temps en temps, histoire euh, de vous rappeler que ce langage existe, et puis on, ça permet de, de voir un petit peu des mécanismes similaires à la fois en Swift et en Objective C. Donc ici il y a deux choses qui sont importantes à signaler dans le point H sinon il est identique à l'original qui est créé par défaut par Xcode c'est que vous avez ici importé euh, eh bien, le bon framework et que ici je déclare que euh, cet objet respecte le mpmedia picker controller delegate. Ensuite ben, regardons le, le point M euh, ben déjà j'ai un certain nombre de variables euh, bon ben il y a des switches, des boutons, des choses comme ça il y a un booléen qui me permet de savoir si je suis dans un mode où j'autorise plusieurs morceaux ou qu'un seul et puis ici j'ai bien évidemment une référence sur un media player contrôleur et sur un media picker contrôleur. Regardons le viewDidLoad, j'insiste pas sur la partie construction de la vue euh, qui est euh connu maintenant de vous, il hein, n'y a pas de, de, de, de raison. Euh, ce qui est intéressant c'est que j'ai ici un bouton choisir une piste euh, que j'associe à la méthode action choisir une piste. Voilà. Et puis euh, j'ai ici un deuxième bouton qui me permet de passer au suivant et que j'associe à la méthode ici suivant. Euh, sinon ben, a priori il euh, n'y a rien de véritablement euh, transcendant. Si, je crée ici mon euh, music player controller et euh, je signifie que je suis mon propre délégué sur le protocole associé. Je réalise que j'ai euh, malencontreusement effacé euh, la partie euh, où j'associe euh, cette méthode euh, au UI switch qui en fait est une bascule sur le booléen. mais bon euh, vous savez le faire il n'y a pas de problème. Donc, maintenant j'ai la méthode euh, action choisir une piste qui est associée à un de mes deux boutons. Donc ici je vais créer un media picker contrôleur et je lui dis prendre n'importe quel type de fichier audio. Je pourrais prendre que les musiques, je pourrais prendre je pourrais, il y a un peu de classification. Là j'ai été le plus large possible. Puis je dis que je suis le délégué du media picker. Ensuite en fonction de l'attribut multiple eh bien je dis que j'autorise plusieurs morceaux et puis je dis dans le prompt sélectionner des morceaux Sinon c'est sélectionner un seul morceau, ensuite euh, je fais un, un lot de vue, un load view, c'est en genre là que ça se passe mal dans le simulateur et puis je demande à présenter le média picker. Voilà c'est aussi simple que ça. Et à ce moment là c'est le picker qui réagit et puis il va me répondre par délégation, on a l'habitude. Ça, c'est euh, le bouton associé au suivant. J'aurais pu faire un bouton pour le morceau précédent. Ça marche exactement sur le même principe. Et là, je demande à mon media player de passer au prochain item. Maintenant, je vais répondre au protocole media Picker Controller Delegate. Donc ici, j'ai une première méthode. Ça, c'est lorsque j'ai sélectionné des euh, éléments dans euh, ma collection, donc ici je vais faire un dismiss c'est classique aussi, euh, ici je fais sur le media player je vais dire ben voilà voici la liste de médias qui m'a été transmise, donc je fais le set you with item collections et ensuite je euh, m'ajoute en tant qu'observateur sur la méthode changement de piste de manière à être notifié de chaque changement de piste et puis ensuite, eh bien, je lance la lecture et je demande à être notifié euh, des euh, notifications relatives à, euh, en partie, tout ce qui est euh, l'exécution du morceau. Euh, et puis ici, si j'ai terminé sur console, eh bien, je fais ici un dismiss et je fais un media player stop. Il pourrait être en train d'être dans une situation au préalable où il avait déjà joué quelque chose. Donc là, euh, je décide d'arrêter j'aurais pu éviter ça, si j'ai déjà une sélection en cours et eh bien euh, il continuerait à la jouer. Euh, ici j'ai euh, la méthode qui est invoquée lorsqu'il y a des changements de piste, lorsque je suis notifié d'un changement de piste et eh bien ce que je vais faire tout simplement je vais interroger mon media player, demander quel est l'élément qu'il joue c'est de type mpmediaitem je vais récupérer le nom et l'artiste et je vais mettre à jour le label. Si par hasard je ne récupère rien euh, ça veut probablement dire que euh, ici j'ai dépassé le dernier morceau et par conséquent euh, ben, je sais que euh, le jeu s'est arrêté, il n'y a plus de morceaux et je mets euh, une chaîne vide. Bien évidemment je ne dois pas oublier le fichier info.plist donc vous voyez ici c'est bien la clé ns Apple Music Usage Description et je dois décrire pourquoi il y a un accès à la musique dans mon application. D'accord c'est assez classique. Ben voilà, vous n'allez quand même pas à me dire que c'est très compliqué. Et en plus, comme vous l'avez vu, l'accès à iCloud est gratuit, en particulier pour tous les morceaux que vous auriez acheté sur l'App Store. Ben écoutez, c'est quand même bien sympa puisque tout est pris en charge par le media, MP Media Picker Controller. Je vous rappelle que vous pouvez le désactiver, c'est un des attributs. Euh, du, du MP Media Picker Controller et donc vous pourriez ne pas les visualiser. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.